Pour cette deuxième séance, nous allons faire de la recherche sur Internet. Nous allons d'abord commencer par définir quelques termes importants et enfin, on y verra un petit peu des astuces pour faire une recherche plus efficace. Alors, passons aux définitions. La première définition, c'est le terme système d'exploitation. Ça désigne le programme qui permet de faire fonctionner votre ordinateur ou votre téléphone ou votre tablette. Vous connaissez sûrement parmi cela Windows macOS, qui est le système pour les ordinateurs Apple. Linux, qui est un système alternatif qui sert beaucoup pour les serveurs, mais également sur les téléphones tablettes Android ou iOS. Okay. Ce système d'exploitation, il ne faut pas le confondre avec un navigateur, qui va être notre deuxième définition. Un navigateur, c'est un programme donc, que vous installez sur votre ordinateur ou sur votre tablette et qui vous permet d'aller sur Internet. Vous connaissez sûrement Chrome, qui est fait par Google. Firefox. Edge, qui est le navigateur installé par défaut sur Windows. Safari, qui est l'équivalent sur les ordinateurs Apple. On peut citer également Brave. Ou Opera, qui sont deux navigateurs un peu moins connus mais qui sont très intéressants, notamment qui mettent l'aspect sur le respect de la vie privée. Voilà. Et notre dernière définition. Ce sera donc le moteur de recherche. Le moteur de recherche c'est un site qui permet de faire des recherches. Ok Donc pour aller sur ce moteur de recherche, j'ai besoin d'utiliser mon navigateur. Ces sites, on peut citer le plus utilisé au monde qui est Google. Le vrai nom c'est Google Search, cest la partie recherche de Google. On peut citer aussi Bing qui est le moteur de recherche de Microsoft. Yahoo, qui était au départ qui était un annuaire très ancien dans la création d'internet qui s'est transformé petit à petit en moteur de recherche. On peut citer Baidu, qui est le numéro 2 mondial, que vous ne connaissez sûrement pas, mais c'est un moteur de recherche, de recherche chinois, qui n'a d'intérêt que si vous parlez chinois. On peut citer aussi DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche qui met l'accent sur le respect de la vie privée. Et Ecosia, qui est un moteur de recherche qui plante des arbres quand vous faites des recherches sur leur site. Voilà, donc je vous invite à les essayer un petit peu tous euh, lors de la séance d'aujourd'hui. Alors on va maintenant voir quelques astuces pour faire des recherches efficaces. Pour montrer ça, je vais vous faire la vidéo en étant sur macOS, en utilisant Safari et en allant sur le moteur de recherche Google. Mais ce que je vais vous montrer là fonctionne avec n'importe quel moteur de recherche, n'importe quel navigateur, sur n'importe quel système d'exploitation. Allez, première astuce, très simple, quand vous faites une recherche, il faut vous contenter des mots clés, des mots qui sont importants pour votre recherche. Si vous cherchez par exemple une recette de tarte aux pommes, vous pouvez vous contenter de taper recette, tarte, pomme. Voilà, et vous aurez exactement les mêmes résultats si vous tapez la recette de la tarte aux pommes. Voilà, donc c'est plus simple, plus efficace. Deuxième astuce, quand vous faites euh, une recherche, si vous voulez chercher une expression, c'est-à-dire des mots qui vont rester collés les uns aux autres pour les mettre entre guillemets. Euh, dans le principe, votre moteur de recherche, quand vous tapez différents mots, il va chercher toutes les pages sur internet qui contiennent ces différents mots. Donc, si vous tapez par exemple Gustave, Gustave Eiffel, et bien ça va nous chercher toutes les pages sur internet dans lesquelles il y a le mot Gustave et le mot Eiffel mais ça peut très bien être une page qui ne parle pas de monsieur Gustave Eiffel mais qui parle de quelqu'un qui s'appelle Gustave qui est monté à la tour Eiffel par exemple. Okay Là on voit qu'on a quasiment euh, 12 millions de, de pages qui parlent de Gustave et de Eiffel. Si je mets mon expression entre guillemets, et je cherche donc ça en un seul mot, Gustave Eiffel, je vois que j'ai plus que 6 millions de résultats, donc j'avais la moitié des résultats qui, quasiment, qui étaient des pages sans rapport avec Monsieur Gustave Eiffel. Okay ça, ça va être utile, notamment quand vous cherchez des noms de personnes, etc. Ça, ça vous infléchit beaucoup la tâche. Euh, troisième astuce, quand vous faites une recherche, vous pouvez utiliser le tiret du 6, enfin le moins, pour pouvoir euh, enlever un mot du résultat. Je vais garder mon Gustave Eiffel. Okay et je vais rajouter moins "-tour". Donc là je cherche toutes les pages dans lesquelles il y a le mot Gustave, le mot Eiffel, mais pas le mot tour. Donc je ne vais forcément pas tomber sur le site de la tour Eiffel, mais je tombe, je tombe par exemple sur le lycée Gustave Eiffel, sur différents... Euh, l'université Gustave Eiffel, etc. Donc là je, je, ça m'a enlevé toute une partie des résultats euh, par rapport à ma recherche. Euh, ensuite, quand vous faites une recherche en général, je ne vais pas vous si donner d'exemple précis, mais quand vous faites une recherche en général, euh, souvent vous avez beaucoup de résultats et c'est pas forcément évident d'arriver à trier parmi ces résultats. Et La façon la plus simple de le faire, c'est de venir rajouter un mot ou deux pour préciser votre recherche. Donc en gros, quand vous n'avez pas de bonne réponse, c'est que vous n'avez pas bien posé votre question, il faut affiner votre question en essayant d'être un peu plus précis. La dernière chose, elle n'est pas directement liée au moteur de recherche, mais au fonctionnement du navigateur. On va aller sur euh, la page Wikipédia de la France, par exemple. Voilà, je cherche une grande page Wikipédia. France. Voilà, quand j'arrive sur une grande page comme ça, donc qui est extrêmement longue, hein, je vous la fais défiler très vite, mais. On voit qu'il y a des pages et des pages, et si je dois lire ça, je vais y passer au moins la journée. Ok, on va remonter tout en haut. Je sais que là-dedans, il y a un moment où ils doivent certainement parler de Napoléon, mais je ne sais pas vraiment à quel moment ils en parlent. Donc je peux faire une recherche dans la page. Si vous avez un PC, vous faites CTRL F, si vous avez un Mac, vous faites CMD F. Et ça vous ouvre un petit menu. Alors là, dans mon navigateur qui est Safari, il s'ouvre en haut. Pour certains, ça va s'ouvrir en bas. Mais c'est le même menu, vous tapez votre recherche, donc là je Napoléon. Voilà, et là, on il y en a un dit qu'il y a 9 fois marqué Napoléon dans ma page. Et je peux avec les flèches aller voir les différentes pages et trouver facilement la partie de Wikipédia de la France qui parle de Napoléon. Voilà, Donc c'est très efficace quand on a beaucoup de renseignements sur une même page et qu'on veut savoir si l'information est sur la page ou pas et puis à quel endroit elle se situe. Voilà, euh, on va s'arrêter là pour les astuces, on va faire un petit récap et après je vous laisserai vous mettre au boulot. Pour résumer ces astuces, nous avons vu que d'abord il est euh, intéressant d'utiliser des mots-clés et non pas du langage naturel, que l'on peut utiliser des guillemets pour chercher une expression, qu'on peut retirer euh, un mot d'une recherche en utilisant le signe moins. Il était souvent utile de faire des recherches avec plusieurs termes pour avoir une recherche précise et donc une réponse qui soit plus adaptée à ce qu'on cherche. Et enfin, qu'on peut utiliser le CTRL F dans une page pour faire une recherche à l'intérieur de la page. Allez, bon travail à tous